Eh bien, bonjour à tous, c'est Venix, et bienvenue dans le coin. Non, bah, pas le coin Dragon Ball. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, review, critique et à chaud du film Spider-Man Farm from Home. Far from. Loin de la maison, Spider-Man loin de la maison on va pas galérer à faire le place. Bref, je suis allé voir le film tout à l'heure, il y a environ quelques heures Et je vais vous donner du coup mes envies et impressions à chaud Sans spoiler dans un premier temps Et puis après je dévoilerai quelques petits trucs de intrigue Parce qu'il y avait des trucs qui ont été incroyables Et franchement je vous invite à aller voir le film euh, Avant ou après regarder cette vidéo, enfin bref, c'est parti Un des éléments importants dans le film Est tout simplement les conséquences D'Avengers Endgame, bon on sait tout Ce qui s'est passé dans Endgame, le fait que du coup Les 5 ans se soient écoulés, euh, les les personnes qui ont disparu, ils redeviennent les mêmes personnes qu'ils étaient et ça change pas, tu vois. Mais les personnes qui ont été, euh, bah, qui ont été toujours en vie. Après les 5 ans, bah eux, ils ont continué à évoluer et ça, c'est directement présenté dès le début du film. La production du film est assez rapide et bref, c'est-à-dire que qu'on passe genre 15 minutes dans euh, New York à nous présenter la vie de Peter Parker et euh, on passe directement au voyage scolaire qui se déroule en Europe. Bon, je suis toujours euh, pas très fan de cette idée de voyage en Europe parce que d'un côté, c'est sympathique parce que ça nous permet de nous euh, dépayser euh, le Manhattan du, des anciens Spider-Man, mais justement... Les villes qui sont en Europe sont très belles touristiquement parlant et apportent un certain charme au film. Mais c'est pas vraiment ce que j'attends d'un film Spider-Man Mais en soi, je suis quand même très fan de ce que le film ressort En général j'ai beaucoup aimé le film L'un des points que j'aimerais aborder directement avant que je finisse par l'oublier Et que ça m'a me... saoulé très vite parce que c'est un truc que je m'en suis... suis rendu compte très très vite Il y a beau... énormément de scènes qui sont dans les trailers qui n'apparaissent pas dans le film Et ça, ça s'est vu directement et ça m'a énervé Quand Spider-Man affronte des mafieux et qu'après il a une petite interaction avec la police Qui fait énormément penser à Spider-Man des comics parce qu'il se met à clasher la police Bah c'était très cool à voir dans le trailer mais du coup c'est pas apparu dans le film Et je sais pas j'ai été un peu déçu de... Que Sony encore nous mette des trucs dans le trailer Mais qui n'apparaissent pas dans le film Et Arrêtez de faire ça frère, ça vous sert à quoi Mais du coup qu'est-ce qu'il en est du Peter Parker qui nous est présenté dans ce film Il y a énormément de personnes qui détestent euh, le Spider-Man actuel de Tom Holland C'est l'un des Spider-Man les plus détestés a priori par la communauté Et ce que je trouve extrêmement dommage C'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'a pas... Euh... La maturité du premier Spider-Man que euh, on doit pas lui laisser sa chance L'évolution de Peter Parker est extrêmement intéressante Pour de nombreuses raisons Tout d'abord euh, le fait que ce soit après Avengers Endgame Et du coup bah petit spoil mais pour Si t'as pas vu Endgame frère je sais pas ce que tu fais sur cette vidéo Mais du coup Iron Man il est mort Et on a vu directement du coup Les, les, euh, les répercussions Que ça a apporté chez Peter Parker Qui du coup est extrêmement triste Et ça ça s'est vu directement dans les différentes scènes Qui nous ont été présentées au début du film Spider-Man veut fuir toute cette... Euh, toute cette vie de euh, bah, du coup, de super héros Il veut juste euh, aller pécho euh, MJ Et profiter de ses vacances avec son pote Ned et tout Mais au final à cause de Nick Fury Qui est une sorte de... Euh, bah, qui l'harcèle en quelque sorte Mais qui euh, lui rappelle son devoir de super héros De protéger la Terre Bah il peut pas euh, vivre sa pauvre vie d'adolescent Et c'est un dilemme qui est extrêmement euh, bien amené je trouve dans le film euh, On voit vraiment cette transition Comme j'avais pu l'évoquer dans mes différentes vidéos sur Spider-Man On voit vraiment cette évolution du personnage d'un Spider-Man assez naïf et le côté naïf on le voit extrêmement dans le film. Bah par exemple juste pour vous dire il y a une petite scène où Spider-Man se cogne contre, un, euh, contre le clocher euh, d'une tour, ça ça m'a saoulé. Genre ok, arrête, on sait que le personnage il est un peu naïf mais, mais n'en apportez pas plus, on le sait déjà. Après, oui, d'une un, certaine manière, ça, ça, ça permet de rapporter un, un certain contraste entre, du coup, euh, le Spider-Man qui est devenu à la fin Peter Parker et celui que nous avons au début. Il y a toute une évolution qui est extrêmement intéressante à suivre dans le film et je vous invite, bah, du coup, à bien, être, euh, à bien faire attention à chaque détail sur euh, le Spider-Man parce qu'on le voit grandir et c'est pour ça que c'est une des forces de Spider-Man. Ensuite, du coup... Euh, après Spider-Man, l'un des personnages emblématiques qui soulève le film, et je lui mets une, franchement une mention très honorable, c'est Mysterio. Je ne vais pas vous spoiler, mais le personnage de Mysterio est Extrêmement intéressant de par sa manière d'agir, ses réflexions et ce qu'il apporte au scénario et même dans ses combats. Il a énormément de combats, que ce soit contre les élémentaux, et d'autres combats, je vous en dis pas plus. Mais ces combats sont très intéressants parce que ça rapporte un côté euh, visuel dans les effets. Dans les effets qui m'ont un peu fait penser euh, par de nombreuses manières aux effets qu'on a pu avoir dans Doctor Strange. Et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Et après pour ce qu'il en est de cette romance entre MG. Michel Jones et Peter Parker Bah c'était assez touchant Parce que comme on s'attache énormément euh, Comme s'attache énormément à Peter Parker Le voir agir euh, comme un enfant euh, Avec euh, Zendaya son vrai prénom mais du coup avec MJ Le voir agir comme un enfant Et essayer de trouver des étapes pour réussir à la séduire C'était particulièrement touchant Et euh, au final bah c'est plutôt bien amené dans le film, mais c'est dommage que ce soit pas plus ressorti dans le premier Spider-Man Homecoming, plus d'Homecoming ils s'en foutaient de la fille, tu vois, genre MJ il en avait rien à faire, et on a un peu l'impression que c'est sorti un peu de nulle part, mais bon pourquoi pas, après c'est les vacances et le côté du coup euh, amoureux de vacances, mais on verra bien ce que ça va du coup ensuite euh, apporter dans les prochains films Spider-Man. Les points positifs de ce film, euh... Il y a énormément de chorégraphiques dans les combats. On retrouve vraiment. En fait, on reconnaît Spider-Man. On reconnaît la nature de Spider-Man. C'est son, hein, son, un peu sa naïveté. Mais aussi sa capacité à être euh, virevolant. Je sais pas si ça se dit. Ouais, sa capacité à être virevolant dans le film. De par ses nombreux combats et sa manière euh, d'approcher et d'agir à une situation. Il y a énormément de rebondissements qui sont particulièrement incroyables. Et que euh, j'ai pas envie de vous spoiler. Franchement, si vous voulez être surpris, allez voir le film. Bien Qu'au fond on, on s'attend à beaucoup de choses Il y a quand même de nombreuses surprises à ah, sert beaucoup de moments j'ai sursauté de ma chaise Alors est-ce que c'est du coup le meilleur film Spider-Man Bah je suis un peu mitigé C'est un très bon film Spider-Man Mais je sais pas si on peut le placer à la hauteur d'un Spider-Man 2 euh, Ou d'un Spider-Man Into the Spider-Verse C'est très intéressant de se poser la question Le film, a le film est riche en rebondissements Le méchant de l'histoire est incroyable et euh, je ne sais pas trop quoi vous dire plus. Euh, pour les scènes génériques, la première est vraiment dingue. Et franchement, il y a de grandes surprises pour les nombreux fans de Spider-Man. Je vous en dis pas plus. Euh, et juste un truc pour vous rassurer... Le film se termine avec une scène où Spider-Man se balance dans la ville Et c'est l'une des scènes les plus magnifiques que j'ai pu voir dans le genre En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film Spider-Man Far From Home si vous ne l'avez pas encore fait Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Peut-être que je sortirai une vidéo plus détaillée Parce que là c'est vraiment une critique à chaud Je voulais vous donner mes impressions sur le film Et en tout cas bah, si t'as aimé tu mets un j'aime Si t'as pas aimé bah, tu mets rien N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo Bye